Mesdames et Messieurs, bonjour. Juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue. Bon, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, euh, ma collègue Sylvana, à m'a dit « Qu'est-ce que tu penses si on faisait l'Assemblée Générale de la TDI dans la salle de 21 Alors là, bien sûr, le, la réponse est immédiate. C'est avec un grand plaisir que j'ai dit « Oui » tout de suite, spontanément. Voilà. Alors, euh, une Assemblée Générale, en plus, quand on voit autant de monde, ça fait chaud au cœur. Croyez-moi que les, les organisateurs et Madame la Présidente je pense que vous êtes heureuse de voir autant de points dans l'Assemblée Générale. Parce que, en tant que maire, j'assiste à certaines assemblées où on n'est pas beaucoup de monde. Et là, on voit que les gens s'intéressent, sont là. Bon, c'est très bien. Voilà. 20 ans, bon, je vous dis quand même deux mots sur 20 c'est un petit village de 1000 habitants, où quand même il fait bon vivre. Je pense que ma, ma conseillère municipal Sivana, ne dira pas le contraire, bien au contraire. Voilà. Et on se trouve bien et on est content, on est fier d'accueillir la TDI aujourd'hui. Alors la TDI, il te fait quand même que parce que j'ai écouté à ce que je entends, le, la trésorière, le, le commissaire au compte, a fait un rapport quand même euh, intéressant. intéressant C'est une association qui est en bonne santé. Donc la TDI, à ce que j'ai entendu, fonctionne bien. Je lui souhaite une longue vie et qu'elle continue. Et sachez bien... Que si vous avez envie de revenir à 29, vous serez accueillis les bras ouverts. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.